On a décidé de créer un prix pour récompenser les entreprises qui ont pris des belles initiatives en matière de RSE. Un prix qui est axé sur la collaboration à RSE et un prix autour de l'équilibre que peuvent créer les entreprises sur la création de valeurs à la fois économique, environnementale et sociale. Alors ce prix, il est important déjà pour les salariés. Donc Déjà en termes de reconnaissance interne, c'est fondamental. Et puis ensuite, en termes d'image, c'est positif pour notre entreprise associative. Le fait d'avoir gagné, on est, on est ravis parce qu'on a appris donc que 100 arbres allaient être plantés grâce à, à cette victoire. Et puis ça nous permet aussi de se mettre en réseau avec d'autres responsables RSE. On souhaite vraiment mobiliser les collaborateurs. C'est un moteur clé pour la réussite du projet que l'on veut réaliser.